Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ouverture de la chaîne box du mois d'octobre. Voilà, commandez sur www.chaînebox.fr. Et dedans, vous aurez bah, du coup des produits un peu divers et variés dont on ne sait pas. Bah, ce qu'il va y avoir, c'est un petit peu le principe, c'est une surprise. Et euh, ma foi, cette fois-ci, il n'y a pas seulement la boîte, on sent notre truc à côté qui est tout mou. Bon, alors, qui dit euh, octobre dit peut-être Halloween. Euh, wait and see, nous allons voir ça ensemble. Sur quoi on parie enfin, Déjà, le truc mou. C'est un peu chelou, dit comme ça, mais... Et, et, et, et, et c'est une pop. Ouh, oui, c'est une pop. Elle l'a bien, bien, bien emballée. Pour pas que ça s'abîme. Et c'est grave, cool. C'est pas n'importe quelle pop. Oh la vache, trop, trop bien. Trop, trop bien. C'est la pop de Pegasus. <rire> Alors, je suis content parce que j'ai encore aucune pop euh, Yu-Gi-Oh. Je pense que certains... Euh, on auront peut-être déjà, mais ça fait toujours plaisir une pop, je veux dire, c'est vraiment le petit truc que tu t'y attends pas forcément de tomber sur une pop euh, <rire> dans une chain box. C'est la première fois même qu'on a une pop dans une chain box, donc euh, pour une fois qu'on en a une, on va pas s'en plaindre, moi au contraire, je suis super content parce que bah, je l'avais pas, comme je l'ai dit. Donc voilà, ok, premier produit déjà euh, satisfait, satisfait complètement. Ensuite, bah, bien évidemment, bien évidemment Ah bah d'accord il va falloir lui élargir le trou. Hop Bien évidemment la chaîne. Là c'est bien parce que là avec la cam comme on est positionné, on va pouvoir tout découvrir en même temps. Hop Ça va être cool. Alors, c'est parti. On loue. Oh mais putain, trop bien Le soldat du noir. Enfin, Toon, même. ça <rire> du adustre noir, Toon. Trop bien, en version animée. Mais ça déchire. Franchement, je suis super content que Charmande fasse des trucs comme ça. C'est grave cool. Ajouter, du coup, avec le reste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans Alors, pour commencer, on a une enveloppe. C'est l'invitation, peut-être, au Réunion des Duelistes. On l'ouvrira après. Les enveloppes, c'est tout le truc qu'on aura après. Vous savez, il y a de l'argent dedans. Je pense pas qu'on aura de l'argent, hein, mais... <rire> Ensuite, du coup... Alors, carte divider... Alors, c'est en français, euh, bah français. il n'y a pas écrit ce que c'est, c'est un site sans PVC, c'est dur, je dirais que c'est des sortes, oui, Ça va être des top loaders, en tout cas si c'est pas des top loaders, ça reste euh, des sleeves très durs. mais ouais je pense que c'est des top loaders, ultimate guard, voilà, après euh, dans les commentaires vous pouvez me préciser exactement ce que c'est comme produit, on a 10, c'est toujours utile pour mettre les cartes rares qu'on a, un pack d'OTS 11, ça c'est grave cool. Et un booster seulement de la fureur Et en plus de ça, on a du coup des petites euh, Dragon Shield Crystal Mate. Alors, je crois que c'est les dernières que j'ai achetées. <rire> pour le coup, là, je sais plus, je vais se ranger, mais il me semble que c'est c'est parti. Bah, tant mieux Tant, mais Dragon Shield, c'est vraiment, niveau qualité pour les civs, c'est vraiment un truc de dingue. Donc, ça fait plaisir. Bon, et on va terminer avec, bah, du coup, l'enveloppe, hein, parce que... Oh non C'est pas fini Faut soulever Regardez les deux petites sucettes voilà, on a fait quand même son petit effort, la petite Chacha, elle a fait le petit cadeau d'Halloween, les bonbons, et ça c'est grave cool, avec des petites sorcières dessus, on pense un petit peu artisane sorcière quand même. Et donc l'enveloppe, qu'y a-t-il à l'intérieur Oh, trop bien, Bah Lola Cactus, hein, comme toujours, Lola Cactus qui fait des trucs, bah, en même temps c'est Cactus Tatoué, j'allais dire Cactus, Cactus Tatoué, magnifique le monde des Toons, vraiment dans l'ambiance un peu euh, horreur, mais en même temps, euh, bah, comics, hein, c'est un peu le principe du monde des Toons, mais c'est génial. C'est génial. J'ai cru que ça allait être une petite carte postale, et je crois que c'est un petit peu le but de le fait que ce soit dans une enveloppe. Et est où le billet de 100 balles Et au fond. Trop, trop content. Franchement, trop, trop, trop content. Très content de cette, euh, cette chaîne box. On va résumer les produits avant de rouler les boosters. Du coup, euh, des sleeves Dragon Shield, Custom Night, des Top Loaders, je pense que c'est des, des marqué Card Divider, mais je crois que c'est ça. Euh, un petit Black Luster Tune, du coup, en, en version originale animée, trop bien. Deux boosters en OTS 11 et un seulement de la Führer. Un petit truc de Catus Tatoué, je me suis pas trompé cette fois. Qui est euh, ben, une petite carte qui est grave, grave, grave stylée. Et pour terminer, je vais dire pour terminer, mais oui et non. Pour terminer... Vraiment, dans officiel Yu-Gi-Oh, du coup, une pop Pegasus qui déchire sa race. Et pour finir, bah, deux petites sucettes. Voilà, c'est le petit sucette qui fait du bien. C'est cool. <rire> Allez, on se les booster Alors, petit soulèvement de la fureur. C'est grave cool. Et du coup, dedans, on a une décharge de pioche. Vénération du vent, Yosenju. Yosenju, Sabu. Ferveur psychique. Espritini, Nata. Et à l'envers du coup on a le BES vaisseau canon destructeur en super et on se trouve bien à l'endroit du coup douleur d'épée Yosenju euh, du cataclysmique avec euh, coldo cryonique et du non-luteur Rambrakio bon malheureusement pas du gros truc qui est sorti et pour finir le pack S 11 j'hésite à l'ouvrir mais on, on va quand même se l'ouvrir on essaie le principe d'ouvrir la chaîne box. un petit cyberdragon dragon qui grave cool on dit une demoiselle de fortune et oh, Archer Nemesis Subterreur. Pareil, en oh, super. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, Subterreur. Bon, bilan, bah ben, moi je suis très content de cette chaîne box. Pour Halloween, on est, on est dans le thème, j'allais dire un petit peu, mais on est quand même pas mal dans le thème. Le thème c'est euh, Toon, hein, ça se voit, je pense. Je pense qu'on voit bien qu'on est dans le thème Toon là quand même. Euh, ouais. Et bah euh, ben, surpris, franchement, agréablement surpris d'avoir une pop. Moi je suis content. <rire> voilà, comme toujours. Merci à vous d'avoir regardé du coup l'ouverture de cette chaîne box On se retrouve bah, si vous suivez pour les chaînes box chaque mois Puisque chaque mois il y a une chaîne box Et euh, sinon on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Bisous à tous et à bientôt, bye